Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Battlefield 4 en éclaireur, cette fois-ci. J'ai décidé de tester suite à la demande d'un abonné euh, un peu cette classe, de manière un peu plus sérieuse. Donc vous allez voir mon premier kilo RFP, un petit peu de survie où on voit que je ne sais absolument pas viser, de la chasse au char au C4 qui était assez sympathique, Et un petit passage où je suis complètement perdu, je ne comprends pas du tout ce qui se passe autour de moi. Et Ensuite, donc, le premier déblocage de viseur, alléluia m'a permis ensuite de mettre ça en application et d'améliorer un petit peu ma visée, qui est toujours pourrie. Un petit moment de suspense aussi, un territoire ennemi qui était assez long, donc j'ai un peu abrégé, mais qui était assez marrant à la fin. Et pour finir, donc, un fail magistral aussi, où j'ai tout mis à côté pour changer. Donc, je profite également de cette vidéo pour vous parler un petit peu de... De mon évolution, j'ai quitté mon petit studio avec une bonne connexion internet, enfin moyenne on va dire, pour retourner dans un fin fond de la campagne, avec une connexion qui fait moins de 2 mégas, et je suis obligé de passer sur un morceau du montage en Wi-Fi, donc c'est un peu le bordel niveau connexion, donc pour mettre en ligne c'est pareil, j'ai pas un gros débit. Donc j'ai décidé de passer sur un format plus court pour conserver quand même de la Full HD. Je ne sais pas si c'est très pertinent, mais bon, je vais essayer de proposer euh, donc un truc un peu plus synthétique qui sera plus agréable à regarder, plus rapide. Et voilà, en espérant que ça vous plaira, et n'hésitez pas à faire part de vos retours, euh, je suis ouvert à toutes suggestions et autres propositions. Et j'espère que ça vous plaira, et à bientôt, ciao ciao